Alors, c'est vachement pratique les boutons euh, de manette alors que t'as configuré un clavier. Ou alors je suis sur l'écran Join Game. Mais moi j'attends, je vois pas Naïs encore, je vois Clipsys, Maïs et Big moi, Shock. Bon, Join. 2, 1, go Oui, je sais, mais euh, c'est le fameux système où tu joues plusieurs, mais où tu vois pas les autres. Hein. Après, peut-être qu'en LAN, ça doit marcher. <rire> moi, je vous attends. Hein. Bah, Mais moi, j'ai fait Requesting Join et j'attends. Ouais, ouais, voilà, pareil. Voilà. Ah, c'est bizarre, il y a une partie à mon nom. Yeah. Ouais, je vois Mathieu. Non, je, te vois pas. je vois Sienna. Ça y est. Requesting Join. Et Seb, c'est bon. Donc, je valide. Semaines pour me à Alors moi j'ai le choix entre join ou drop out hein. Oh bah tiens je suis dans une partie tout seul bizarrement là Ah bah ça attends je faire... Eh bah attends tu sais quoi On va te... On va... On va on, faire joy, non, on va... on va... on va... on va... on va chez toi Ah ça c'était le spécial okay. Ah tu te déplaces T'es en train de te déplacer la flot Ouais Parce que ça se voit pas J'ai fait tomber le camion <rire> Oh le retard Alors attendez on va quitter Quoi Hop Et je vais refabriquer depuis le début en espérant que ça remarche Mon dieu que c'est bon mais Alors l'ennemi ce que je... J'avais réussi à rejoindre Ah zut Attendez moi Attends mais je vois pas euh... Vas-y ah vas-y Voilà Il est pire que Magica ce jeu il Faut attaquer aussi euh, pour en fonctionner, moi c'était ce que j'avais fait la dernière fois ça avait fonctionné. Pourquoi c'est Chuck Norris ah, bah, Mais parce que t'es Chuck Norris hein. Bah attends tu devrais être devrais être content de Chuck Norris ah, Je me suis suicidé. Que moi je vois à l'écran. <rire> voilà. euh... Ah j'ai l'impression que le jeu a, a pris ça. Ah, ouais, je vais Ah chouette Bon. Voilà voilà. Post online. Qu'on va appeler. Non mais.. <rire> mais non les touches du clavier, je voulais écrire un mot, je voulais pas... 3, 2, 1, ah, go, il s'est lancé go. tout seul, il s'est lancé tout seul Oui, tout seul... Bon, l'eau dingue... Moi je suis Indiana Bronze Anaïs, Moi je la... suis J Attention Aïe. Non non, non mais Anaïs, arrête de faire mais... ma... Merci de m'avoir tué T'es gentil Allez Criston saute bah C'est euh, pas oui, grave si tu meurs Bah oui t'as tout exploser <rire> Mais oui mais... Et mais voilà Mais je connaissais et pas le touches Non mais... T'es pas morte en plus Piu-piu-piu <rire> <rire> Aaaaah Attention Anaïs Aïs oh, les, les, les gens C'est ton spécial Mais j'ai C'est C'est l'intro du... Bon comme quoi ça marche En fait pour faire des co... Allez on y va, il y va Ah nice C'est pas bon une... Non j'ai pas John McCain, j'sais pas qui il y est d'ailleurs. Euh... Il s'est suicide C'est moi Quoi ah, d'accord Ouh Bon attends Non t attends, j'ai une flashbang voilà. Oula <rire> Ah vous en sortez Oui Ah J'ai plus pied c'est bon, on a sauvé déjà. Attention les explosifs Ah mais je suis vidéo maintenant. Moi, je peux coller des balles. Oh. Je peux ralentir le temps. Bye. Oh. On voit quand t'as tué tes potes quand même. Hein. Alors moi je suis quoi déjà Ah. Oh. Et on va sauver Anaïs. Voilà. Bon Anaïs, tu bouges Non je vois rien là. Aïe. Vois bah, Attaque. Euh... Mais je vois pas l'écran. <rire> J'ai encore vu trop de la présentation du mec là. C'est feu sur la à Oui appuie sur la couche à attaquer. Ah c'est bon. Ouais c'est pas grave. Attends, j'y mets C'est bon Digga, dégoût Ouais Ah mais j'ai. Je... Ah j'ai matché Ah j'ai malcheaté Ah j'ai ah, raté l'hélico Ah c'est matching, d'accord. <rire> oh c'est drôle ça. Ah j'ai J. Ah J. L'agent J. j. Euh... Attention ça fait Je regardais pas le bon. Attention Oh mec. oh, oh, oh, oh. J'ai tout passé. Qu'est-ce que je Blade. Et.. Ah mais y'en a un qui doit monter, l'autre qui doit descendre mais Oh là là. C'est bon, vous avez l'hélico ou pas Moi je l'ai eu, je me suis parti déjà. Ouais, du coup t'as peut-être appuyé sur Il y a quelqu'un qui tire en arrière-plan. <rire> Putain Qui <rire> pétait ce jeu Attends, drop out, on va voir. C'est tout pourri. Il est très bien ce jeu, regarde, je suis tout seul et, <rire> et c'est bugué. Bon, bref, écoute, ouais. voilà. Hein D'accord.